Salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Ok, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Comment télécharger Resident Evil 4. Donc, je pas. Non seulement, je vais mettre les liens en description, mais je vais vous montrer d'abord comment télécharger. Quand on veut. Mais les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de faire, d'attribuer la cloche de notre abonner à de nos vidéos. Donc, ça peut se dire, on va aller dans nos Google Chrome. Ici, ici au on va recommencer. Nous tous ensemble, ici, on va mettre ce lien là. Mais ne vous inquiétez pas, les amis. J'ai déjà, je vais mettre le lien en description. mettre le lien en description. Donc, on va mettre, et voici le fichier qu'on doit télécharger. Vous allez appuyer, fichier ça. Vous allez télécharger ça. Moi j'ai déjà téléchargé, pas bah, plus besoin de télécharger ça encore donc vous allez télécharger ici. Si. Donc après avoir après ou bien j'ai déjà téléchargé. Donc après vous allez venir ici si. et sortir ici et vous, vous allez venir à vous l'archive ici. ici. Ah, excusez-moi, pour ça Donc on va venir nous ici et voici le jeu qu'elle a là ah, ce jeu dedans. on va commencer d'abord à l'ouvrir euh, ouvrir et on va l'installer on va l'installer toujours à l'installation. l'application est tellement lourde, on va appuyer ok et on va venir dans l'application ici qui est là c'est celui qui est là et on va appuyer la dessus et on va Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, liker si ça vous plaît, de partager massivement. On a besoin de vous soutien, les amis. Donc, on va toucher l'écran. Attends, okay. comment je fais Comme je suis un débutant, donc je vais mettre ce débutant. Ok. wang alih débutant ou au... donc les amis bon. en tout cas le je jeu marche à part donc les amis donc ceci ici on va se dire au revoir les amis donc j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner les amis donc, donc oh, vous, avez, vous avez bien des questions débutants ok donc les amis à bientôt pour une nouvelle vidéo et la prochaine vidéo ça sera comment télécharger comment télécharger Naruto Stone 6 donc les amis à de vous pour tous ceux qui veulent jouer le jeu Écrivez-moi en commentaire le jeu qui vous plaît et je vais faire un tuto dessus les amis. Donc on se dit bye.